Salut la communauté, c'est Eli, Agence Web de VDE. Écoutez, je viens de prendre une claque hein, à, à cause d'Elementor. Et là, euh, j'ai envie de faire une vidéo juste pour vous en parler. Parce que là, c'est... Ça... Ah, c'est, c'était une gifle très compliquée Voilà, à prendre. Et voilà, je l'ai pris. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Ce qu'on va faire, je vais aller sur le tableau de bord. Ok on va aller sur élément d'or. Je clique dessus. Ok. Le temps que ça charge, je vais sur fonctionnalité. D'accord. Et là, je fais tout activer. D'accord. Tout activer. Là. Et je vais enregistrer tout ça. Ah, s'il veut bien. Parce que là, il est en train de bugger. C'est la connexion chez moi. c'est pas terrible. Donc, tout activer. Je descends. Je vais l'enregistrer, Parce que là vous voyez bien hein, comment c'est actuellement je vais enregistrer tout ok je pense que c'est bon et là je retourne sur Elementor je recharge cette page le temps que ça charge la connexion un peu euh, compliquée aujourd'hui j'ai aussi beaucoup de choses qui tournent donc euh, bon voilà c'est pas toujours évident je surcharge le PC euh, le temps que ça se charge et là vous voyez la configuration n'est plus la même déjà, ok là, on rentre dans quelque chose de différent ok euh, avant il y avait des informations de tous c'est plus là, ils sont en haut donc ce que vous avez avant en haut là les, les, la roue dentée, vous pouvez la retrouver ici etc, c'est pas ça le le grand changement bon le design il est très cool déjà mais c'est pas vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui c'est que ils ont introduit des choses et là toute la conception ne va plus être la, la conception telle qu'on la création je dois dire telle qu'on l'a fait hein, sur, sur les mentors on, ne va plus être la même chose dans les jours dans les jours à venir au en fait ok D'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on veut créer un, un design, ok, on, on vient là, tiens, on va dire, tiens, on va créer une session. Déjà, ils ont rajouté de nouvelles types de sessions. Ok. Et là, on va essayer de voir la différence hein, entre. On va essayer de voir la différence. Euh, avant, c'est ce que c'est. Ça, ça, avant, c'est les types de choses qu'on qu'on avait. Mais ce n'est même plus. Ce n'est pas parce qu'il y a l'image qui ressemble que c'est la même chose, quoi. Parce que. Avant, c'était quoi? On... Je vais faire, tiens, on va, on va ouvrir un, un ancien, euh, une ancienne page. Comme ça, vous allez voir la différence. Ça peut être sympa. Euh, je prends ça, je prends, je vais prendre un modèle. Tiens, je cherche un modèle. Que... Euh, un truc qui va être sympa. Je trouve. Allez, voilà, on va prendre ça. Okay. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller regarder. Okay. D'accord. On y va. Ce modèle, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dessus On va aller l'analyser un peu et on va voir la différence. D'accord Donc, le temps que ça charge, ça charge tout doucement. C'est la connexion chez moi qui est, est pourrie, mais bon, on va s'en sortir. Euh, si ça ne bug pas, bien sûr. <rire> ok, donc là, j'ai changé de truc, donc il ouvre toujours avec... Donc, avant, quand on, quand on travaillait, en fait, on avait toujours, euh, ce que, on utilisait des colonnes. Ça, par exemple, là, c'est des colonnes, ok Systématiquement, donc, chaque fois qu'on veut créer quelque chose, colonne, tac, tac, tac, tac. Ok Là, ici, par exemple, là, si je clique là-dessus, donc ça, c'est une session, ça vient, mais il n'y a pas de colonne dedans, quoi. Ok Il n'y a pas... Y a pas de il n'y a pas de colonne dedans c'est juste un c'est juste la session ok mais avant s'il n'y a pas de colonne dedans et et que je veux rajouter un élément je ne peux pas mais là je peux ok déjà euh, on change on va dire on change de on change de, de façon de travailler quoi ok euh, après je vais aller dessus je vais cliquer là chaque fois en fait hein, je suis en train de chercher je vous le dis en fait, je suis en train de chercher bon déjà je vais augmenter le truc là je vais augmenter un peu la hauteur, hein. comme ça j'aurai un peu plus de marge. ok, donc on est d'accord il hein. n'y euh, a pas de colonne dans. en fait je suis en train de, de, de chercher euh, comment je vais retrouver les éléments, parce qu'avant c'était un peu plus facile pour moi, regardez, là je viens là c'est tout c'est tout nouveau hein. c'est tout frais <rire> donc, euh, euh, donc là je suis sur l'espace, hein, avant je cliquais juste euh, là. là je cherche au fait je, aller, tac, tac, je reviens là je cherche je cherche les éléments où sont les éléments où est-ce que je vais retrouver mes, mes éléments je les cherche par exemple okay? là c'est tout frais donc euh, je, suis, je suis en train de découvrir euh, les, euh, les nouveaux trucs euh, qu'ils ont qu'ils ont sortis euh, donc je vais dessus donc là c'est mes éléments ça. Okay, mes éléments ils sont là tac, tac, tac. ok comment moi je fais si je suis sur quelque chose, en train de travailler et que je veux retourner je veux aller retrouver les éléments. Comment je fais Quoi Il y par exemple. Je suis en train de chercher. Je ne sais pas si c'est ça. Ok. Je clique sur « Plus » et je les trouve. Ok. Donc, euh, là, vous avez découvert avec moi. Euh, donc, actuellement, j'ai du texte. Hein, si je veux travailler, euh, je veux, par exemple, euh, descendre un peu ce texte. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas changé, hein, qui restent heureusement. Sinon, ça aurait été compliqué. Euh, au lieu d'aller utiliser les colonnes, par exemple, euh, vous, avez, vous voyez ça là euh, Je peux aussi utiliser des il ya des fonctionnalités ici que je peux utiliser je suis bien sur je euh, suis bien sur la session il appelle plus session il appelle conteneur mais euh, je vous ai je vais vous montrer autre chose aussi tout à l'heure il ya il y a des fonctionnalités il ya des fonctionnalités différentes hein. euh, donc je, je le fais je fais ça parce que je sais que comme c'est directionnel des fois ça peut bouger. Donc, je suis en train de découvrir. On découvre ensemble. Donc, là, par exemple, celui-là, je vais le descendre quand même. Euh, je vais descendre, je vais mettre une marge interne. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Euh, je vais le mettre en pourcentage. Étant donné que. Voilà. Je vais en pourcentage. Je mets tac-tac-tac. Comme ça. Ah. Je vais mettre quand même la chaîne. Ce serait plus simple. Là. Sympa. OK. Je vire la chaîne. Et là, je peux mettre, par exemple, au moins haut. Je vais mettre euh, Je vais mettre 10. Okay. comme ça ouais. voilà. ça c'est un peu plus au milieu euh, donc ce que je disais c'est que euh, je ne suis plus obligé de mettre une colonne avant en, avant de rajouter des éléments donc si je veux rajouter un autre élément euh, tac je vais par exemple un peu de texte hein, je mets ça là ok pareil je n'ai pas besoin d'éléments bon après pour travailler sur le style du texte etc c'est la c'est la même chose ça n'a pas changé tac tac tac ok fais ça comme ça ici dessus euh, je veux rajouter quoi on va on va rajouter un, un bouton tiens je vais sur le plus tiens je l'ai trouvé maintenant hein. j'y vais vite vous voyez euh, je rajoute mon bouton bon, ok on va pas configurer hein. nous on rajoute juste des éléments ok supposons par exemple que je veux rajouter quelque chose d'autre à côté et là je vais aller donc, actuellement ça là, il appelle comment Il appelle conteneur. Avant, on l'appelait session. Je vais aller là, juste pour vous dire. Avant, on l'appelait session. Ok Maintenant, il appelle conteneur. <rire> ok D'accord. Euh, autre chose, euh, je me suis plus. Et ils disent, ils appellent ça aussi conteneur. Donc, par exemple, si je veux rajouter d'autres choses à côté, je veux rajouter une image. Regardez. je rajoute, Je ramène mon image comme ça. Elle est en dessous, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. D'accord Moi, bon, je veux que cette image soit sur le côté. Je vais aller, je vais prendre mon conteneur pour la mise en page. Je le fous là. Allez, je vais virer celui-là parce qu'on ne le voit pas. Ça nous empêche de travailler. Je vais le virer celui-là. Ok Effacer. Je prends mon conteneur. Donc, bon, bon. Vous voyez là-là Il y a un petit trait sur le côté là. Comme ça là. Il y a un petit trait. Je le fous là. Allez, il ne fait pas. Viens. Tiens, il ne veut pas celui-là. Il ne veut pas aller dessus. C'est bizarre. Ok. Il ne veut pas aller dessus. Il ne veut pas aller dessus. Pourquoi Parce que ça, là, c'est un conteneur directionnel. Ok colonne de, Ils appellent ça colonne de direction. Purée, ce n'est pas vrai. quoi. Euh, il va falloir qu'il joue celui-là, qu'il travaille aussi, la traduction, à un moment hein. donné. Ligne de direction, euh, colonne de direction. Pff, ok. Donc le premier, c'est ça ce que j'arrive à faire avec. Mais non, bon. Après, je n'ai pas encore euh, plus le temps de travailler et tout. Donc là, c'est à chaud. Je, je vous montre euh, ce que j'ai découvert. Parce que, comme je vous ai dit, hein, c'est une gifle, c'est une claque. Si on prend le second, on va prendre, le, on va prendre la, la deuxième colonne comme ça. Bon, on va, nous, on va rajouter une, une hauteur là. Et on va faire la même chose. Bon, allez, On va pas on va aller juste copier. On va faire la même chose copier. Copier. Coller. Copier copier, on va copier celui-là, euh, coller, coller aussi, euh, copier celui-là, copier, et on va coller. D'accord Et là, il nous met, donc, celui-ci, il dispose des éléments comme ça, celui-là, il dispose des éléments côte à côte. <rire> Super c'est la découverte hein. euh, c'est ce que je vais faire moi, je vais copier ça, je vais copier comme ça, je vais pas aller au fait, coller mon même chose ok donc, ah comme je l'ai collé au fait il a, changé, euh, il a changé il a changé de style au lieu d'être euh, au lieu d'être euh, ce type de, de conteneur il est devenu Pardon, Au lieu d'être ce type de contenu, il est devenu ça On ne va pas faire ça, on va le faire On va le faire, on va le faire manuellement Ok, je recommence, désolé On découvre tous Tac, tac, tac Je viens là Bam Je viens là Ok, je viens là Oh, pardon euh, Ce que je voulais Je reviens là Je copie celui-là, pardon, plutôt Je le colle là coller celui-ci copier coller celui-ci copier OK coller D'accord on va rajouter un peu de marche on va aller dessus on va le fait directement c'est plus comme ça on saura ce qu'on est en train de faire euh, je vais mettre ça pourcentage tac je vais mettre Oh les je, je mets la chaîne tac tac tac tac 5 OK je désactive ça je mets haut je le dis haut je mets ça, je mets du 10, comme ça il est au milieu. Voilà ce qui nous sort en fait. Voilà ce qui nous sort. Ce qu'on arrive à. Ce qu'on fait en fait avec ça. Bon, ce que je disais tout à l'heure en fait, il y a quand même moyen. Par exemple, si je veux rajouter des éléments sur le côté, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire. Je pense celui-ci là. Il y a moyen de le faire. Regardez. On va aller. Parce que. Pourquoi je dis il y a moyen de le faire Parce que j'ai vu faire ok euh, donc là il veut pas le il veut pas le, rajouter, il veut pas le rajouter il veut pas le rajouter il veut pas le rajouter il veut pas le rajouter alors modifier le conteneur ajouter donc là je fais ajouter un nouveau conteneur il le met en dessous il met en dessous donc le nouveau conteneur il le met en dessous sauf que moi je veux l'avoir sur le côté sur le côté ok je la vois sur le côté et si celui-ci c'est pas un conteneur si je veux ajouter un nouveau conteneur. celui-ci ajouter un nouveau conteneur il le met il le met sur pas en dessous mais sur le côté ok donc si je fais ça je vais juste aller sur je me fais un peu d'espace je me fais un peu d'espace et mon nouveau conteneur il est sur le côté. Bon, bah, euh, c'est pas ce que j'ai envie. Moi j'ai envie d'avoir quelque chose. Regardez, j'ai envie d'avoir le test sur le côté comme ça. Comme ça, et avoir mon conteneur sur le côté. La question est comment je fais ça, comment je gère ça. Donc, chaque fois il me le met sur le côté, c'est pas ce que je veux. Ok. Donc, du coup, je n'arrive pas à faire ça avec ça. Ok, on va aller faire autre chose. On va aller faire autre chose. Ils ont d'autres types de, de, de colonnes, ou plutôt de. Bon, on va les appeler comme eux, ils l'appellent. Hein, ils ont d'autres types de conteneurs. Bien, donc du coup, on va prendre celui-là. Tac. Donc du coup, celui-ci, j'en ai côte à côte. Tac. Conteneur. Conteneur. Conteneur tout est conteneur maintenant en fait tout est conteneur c'est euh, euh, si je fais ça si je fais ça j'en ai un troisième d'accord là je peux les mettre côte à côte du coup ce que je fais je peux euh, bon allez, je vais virer j'ai juste j'ai juste envie d'en avoir euh, d'en avoir deux je peux copier celui-là je le colle coller s'il veut bien hein. euh, celui-ci, je le copie, copier, coller, bien, ok, et le petit dernier, copier, coller, d'accord, bon, si euh, hein, je veux le lui, il veut pas répondre, hein. euh, il veut pas répondre, il fait son fier, euh, je vais l'agrandir un peu plus copier, hein. copier cela, coller style. -ce bon, ah, comme ça j'ai quelque chose de ce genre. Parce que celui-là j'avais du mal à la voir. Ok, donc ça c'est des choses que je peux faire. Donc du coup je peux mettre mon image sur le côté, etc. Donc là vous voyez euh, les, les les modifications qui sont importantes. Euh, après, franchement, on ne va pas rester là-dessus. Il y a beaucoup, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'ils ont qu'ils ont intégrées. Et je pense qu'on va prendre le temps de les travailler euh, tranquillement, tranquillement, tranquillement. ok. Et là, pour le moment, on ne l'a pas encore, on pas encore euh, dessus. Mais prochainement, en fait, euh, Elementor va introduire des, des fonctionnalités d'intelligence des fonctionnalités, euh, artificielle. C'est pas juste pour faire joli. Franchement, j'ai vu la démo, c'est extra. Euh, par exemple, les contenus actuellement, quand, vous, quand, vous, quand on travaille le test là, hein, euh, au lieu d'aller euh, retravailler mon contenu, je ne sais hein, où, et, et ramener, copier-coller, avec, euh, avec la fonctionnalité et la, la nouvelle fonctionnalité qu'ils vont introduire, d'intelligence artificielle, je vais pouvoir créer mon contenu directement ici directement ici même les traductions je pourrais les faire directement sur le sur le site au fait donc ça ce n'est pas pas encore actif euh, sur le site mais euh, ça va être euh, ça je pense qu'au courant de cette année ils vont ils, ils vont l'activer ou peut-être début d'année prochaine mais je pense que c'est courant de cette année hein, ils vont l'activer donc c'est des choses qui sont dans le carton en fait ça arrive euh, donc je vais juste regarder avant d'arrêter cette vidéo parce que je veux pas que ça soit trop trop long non plus euh, parce qu'on va revenir là dessus tranquillement et on va aller regarder les, les nouvelles fonctionnalités parce qu'ils ont introduit euh, d'autres d'autres fonctionnalités. Euh, mais euh, je pense que je suis en train de juste de regarder. Je suis en train de juste de regarder s'il y a un qui, peut, qui saute à, à l'œil et qu'on peut aller regarder rapidement. Hmm en train de regarder tac tac tac mais je pense qu'on va revenir là on va, on va revenir donc dans le menu accordéon en fait il y a des choses qu'ils ont qu'ils ont introduit je pense euh, mais je pense pas que ce soit celui-ci mais bon on va revenir là dessus pas de soucis et on va travailler de toute façon euh, j'ai prévu de faire des des vidéos de chaque de chaque widget, de chaque élément de élé euh, Donc, on reviendra là-dessus euh, tranquillement, même au niveau des codes CSS, etc. Oui, parlons aussi de bon, c'est pas encore actif, mais quand c'est sera actif, j'en je, je, j'en reparlerai. Mais au niveau des codes CSS, au fait, euh, l'intelligence artificielle pourra générer ça automatiquement et vous pouvez faire des choses cool. Donc, du coup, même si vous n'êtes pas codeur, bah, vous pouvez bosser, faire des trucs géniaux avec. Euh, des trucs géniaux, je veux dire, avec, euh, avec, avec Elementor. Ok. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec, euh, avec cette vidéo. Mais c'est juste pour vous dire que dans le mentor, il y a des choses euh, extraordinaires qui viennent. D'accord Et dans les dans les prochains jours, et j'espère, je vais faire des vidéos. Euh, sur chaque élément, sur chaque, euh, sur chaque fonctionnalité qui sont euh, de nouvelles fonctionnalités introduites. Donc déjà, on va parler aussi des anciennes, mais on va commencer par les nouvelles et après, on va terminer par les anciennes fonctionnalités, d'accord euh, D'ici là, portez-vous bien. Euh, mon nom, c'est Eli, je suis prestataire ouais, ben, web. Je crée votre site internet, je crée et j'ai vos campagnes marketing digitales. Si vous voulez créer vous-même votre site internet ou gérer vous-même vos campagnes, je vous propose un accompagnement personnalisé. Ça vous permet de gagner du temps, garder votre autonomie, maîtriser votre budget et surtout d'avoir un support. Je vous invite donc à aller sur notre site. C'est -E Ok, Je vais enlever cela. Une fois que vous êtes sur awde.fr, ce que vous avez à faire, ce que je vous demande de faire, hein, c'est de nous appeler directement en appelant quoi En appelant le 06 28 01 41 30. Ou okay le bouton qui est en dessous là, vous remplissez le formulaire et ça. et c'est nous qui allons vous contacter. Il se peut que quand vous, la prochaine fois quand vous allez cliquer sur ce bouton, il se peut que vous tombez sur euh, une euh, euh, l'assistance virtuelle et euh, va vous guider c'est elle qui va vous guider euh, euh, étape par étape. ok euh, Si vous avez déjà un site internet euh, que vous gérez ou que vous gérez vous-même déjà vos campagnes marketing, mais que vous avez besoin d'aide, je vous invite à nous appeler au 06 28 01 41 30 ou ce que vous pouvez faire également, c'est aller sur nos prestations, cliquez sur accompagnement digital et là vous serez dirigé à cet endroit du site où vous pouvez vous inscrire. Vous inscrivez à un de nos ateliers. Pendant l'atelier, on répond à vos questions. Et si vous êtes bloqué quelque part, on prend la main, on règle le problème et on vous montre comment faire de manière à ce que vous puissiez garder votre autonomie. Si on se rend compte qu'il faut plusieurs sessions pour vous aider, on va vous proposer un accompagnement personnalisé. L'avantage avec ça, c'est qu'on ne va pas juste se contenter de répondre à vos questions, mais on va aller un peu plus en profondeur. On va regarder votre business, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on va vous proposer une stratégie marketing euh, digital globale de manière à ce que vous puissiez développer votre activité. Et pendant l'accompagnement, vous travaillez sur votre activité, vous développez votre activité, d'accord Ça ne va pas être que de, de la théorie, théorie, et puis à la fin, déboulez vous Non, ça ne va pas être ça. On travaille sur votre business ensemble, ok Et vous apprenez en même temps. Si vous avez besoin d'une prestation clé en main, je, vous, je vous savez, vous savez ce qu'il y a à faire. Appelez-nous au 0628-040930 ou envoyez-nous un mail à service.web.fr